Voici comment ajouter une activité interactive, H5P, dans votre cours Moodle. Tout d'abord, accédez à votre plateforme Moodle, puis choisissez le cours dans lequel vous voulez ajouter une activité interactive. En naviguant à l'intérieur de ce cours, trouvez l'endroit où vous voulez déposer cette activité. Cliquez sur euh, le mode édition, puis ajouter une activité ou ressource tout en bas. Choisir la section H5P. Nous allons ajouter, nommer notre, euh, notre activité. Puis ici, aller choisir le fichier dans notre banque de contenu. C'est là qu'on a créé notre activité H5P. Dans la banque de contenu, nous allons choisir l'activité « Flashcards » par exemple, remplissez les différents champs et sélectionnez ce fichier. Quand nous allons enregistrer et afficher, nous verrons l'activité H5P directement à l'endroit où on l'a choisi. Il est possible aussi d'ajouter une activité H5P à l'intérieur d'une page, il suffit de tout d'abord créer la page et à l'intérieur du contenu, choisir l'activité H5P et aller parcourir les dépôts pour aller dans la banque de contenu, choisir notre activité, compléter les champs et sélectionner insérer H5P. L'activité H5P se verra à l'intérieur de votre page Moodle. On peut faire le même procédé à l'intérieur d'un livre ou autre activité Moodle.